côté démentiel alors ça me parle de démentialité ça ne se dit pas mais je le dis quand même euh... ah oui c'est pas à toi de te caler sur les prix du marché c'est au prix de... c'est à toi de définir quels quel... quels sont tes prix euh, c'est à toi de diriger c'est toi qui crée tes tableaux c'est toi qui les vends en fait tu es en train de jouer à un jeu la vie euh, te bloque sur le côté « je ne peux pas vendre » parce que tu ne veux pas aller vendre. Tu souhaites faire don de toi. Euh, tu es sur l'archétype de l'agneau sacrificiel. Donc, si je reprends la spirale dynamique, tu es en bleu. Le bleu, je le rappelle, c'est euh, « je passe par des dogmes extérieurs » pour me sentir vivre Chez toi, ça résonne comme toi, comme ça, cette couleur. Je t'invite à te renseigner sur la spirale dynamique. Il y a plein de vidéos et de sites internet qui en parlent. Mais en tout cas, pour cette question, ça vibre à cette couleur. Et Donc, tu es en transition dans cette couleur parce que... Euh... Ah, d'accord. Ça me au rouge. Tu t'assumes pas ton... T'as des désirs que tu n'assumes pas. Tu as une envie de vaincre que tu n'assumes pas. Donc ça me revoit à du rouge pur et simple. Pur et dur, pardon. Euh... Dis autrement, Ça t'emmerde. De... j'ai l'impression que ça t'emmerde de créer que des tableaux, mais que tu as... t'avoues pas que tu pourrais créer de manière autre, en complément. Que la vie est une créativité. Ça c'est pour euh, tout le groupe. La vie est une créativité. Le... Être... Euh... Créatif ne se limite pas à de l'art tel qu'on l'entend. Être créatif, c'est la manière dont on dort, la manière dont on mange, la manière dont on se lève le matin, la manière dont on marche. Voilà c'est quoi être créatif. Lorsqu'on lorsqu va accepter en tant qu'être humain, en tant que groupe, de revoir... Quelle est notre manière unique de faire les choses et qu'on va accepter de changer ça, de se dérigidifier pour remettre de la fluidité dans nos systèmes, dans notre manière de faire, notre manière de faire à manger, notre manière de se lier aux autres, notre manière d'envisager son travail salarié, notre activité professionnelle, nos relations familiales. Où l'on va habiter À partir de là, on est créatif et à partir de là, ça ne va plus bloquer. Voilà pourquoi ça bloque. Tu limites ton côté créatif à, au tableau. Alors, alors que le côté, créatif est une, le côté créatif renvoie chez toi une énergie beaucoup plus vaste à un feu qui, euh, à un feu qui en fait, fait pousser des montagnes. C'est le feu de l'intérieur de la terre. C'est la lave. Et toi, tu utilises ce feu-là juste pour faire un feu de camp alors que tu pourrais faire soulever le montagne avec et voilà ce que ça renvoie pour tout le monde acceptons de revoir notre manière d'incarner l'être que l'on est à tous les niveaux et derrière ça me renvoie qu'on a qu'on préfère rester petit on préfère rester, on préfère rester sur, un, sur une petite échelle parce qu'on a eu l'accoutumance d'être sur une petite échelle Donc, laissons-nous porter par ce feu qui pousse en nous. Et acceptons d'en attraper les opportunités qui passent. Merci pour ta question, Béatrice. Putain, ça fait grave bouger. Vraiment. Pouf. Mmh. Et ce feu créatif me pousse à dire que ce à quoi j'aide chacun et chacune, surtout dans mes sessions individuelles, mais aussi dans le stage que je vais faire ce week-end à Bergerac, c'est j'aide les gens à construire un système, un métier, une manière de relationner. Un système, c'est ça. C'est une manière, de, ça peut être un métier que l'on crée, ça peut être euh, un système préexistant, donc un métier salarié. Ça peut être une manière de relationner, ça peut être une manière de communiquer. J'aide les gens à bâtir des systèmes fiables, uniques, alignés, en cohérence avec qui ils sont. Et une fois que ces personnes vont accepter de rentrer dans ce système qu'ils ont créé avec leurs règles, leurs valeurs, leurs touches, leurs vibrations, ils vont pouvoir s'auto-guérir. Moi, je ne peux pas guérir les gens. Par contre, je peux vous aider grâce, ça fait plus plus de 13 ans, plus de 12 ans, 13 ans que je m'intéresse à la permaculture, qui est un, une conception de système viable humainement, économiquement. Et j'allie ça à la spirale dynamique dont je vous ai parlé à l'instant, et à la clairvoyance, pour accompagner les gens. Voilà quelle est ma spécificité. Et en disant ça, je vous dis sincèrement, j'ai peur. Pourquoi j'ai peur Parce qu'il y a une voix en moi, une vibration en moi qui, a, qui pense, qui vibre me dit, qui me chuchote à l'oreille comme Gollum mon précieux qui me chuchote en fait que si je me définis réellement, je vais me louper des opportunités si je dis comment j'accompagne les gens quelle est ma spécialité, quelle est ma valeur ajoutée, peu importe comment on appelle ça je vais louper des opportunités cette peur me dit ça. Et vous savez quoi Si je l'écoute, elle a raison. Si je lui prête de l'attention, elle a raison. Si je lui prête de l'attention, elle va créer mon monde. Elle va créer des ombres, des scènes, tout un théâtre avec des personnages qui vont me renvoyer cette peur-là. Mais si je décide de ne pas l'écouter... si je vais voir au-delà de tout ça, il y a quelque chose qui me dit, définis-toi. Et je sais que ça résonne avec l'énergie du groupe. Je sais que ça résonne parce que je l'ai décidé. Parce que je décide des règles de mon monde. Et que ce choix-là, il vient d'un espace conscient qui est au-delà de mon identité et qui prend forme au sein même de mon identité. Acceptez de vous définir. Acceptez de dire « Oui, je suis en colère. Oui, je veux ça. Oui, je ne veux pas ça. »« Non, je ne veux pas ça. » Acceptez ce qui vous Acceptez de traverser ce qui vous... vous enferme dans une identité parce que c'est par là que vous allez trouver l'infini. Voilà ce que je voulais dire.